Bonjour, je suis Georges Lassau 6 et aujourd'hui on va faire un peu de gymnastique. Vous pourrez également gymnaster de votre côté car ces exercices sont très simples à reproduire. Néanmoins, pour des raisons de praticité, vous devrez garder les bras le long du corps. Parce qu'en fait j'ai pas de braille, du coup je peux pas dire ce qu'on fait avec. Allez, on va commencer par trottiner un peu avec de la Musique Entendu cette musique quelque part. Allez, à la prochaine strophe, on va étirer les muscles flexigarbiers avec notre nouvel invité, fleur la banane magicienne. Jambe gauche en l'air, jambe droite en l'air, jambe gauche en l'air puis jambe droite en l'air, jambe gauche en l'air, jambe droite en l'air, jambe gauche en l'air puis Sans l'air qu'avant, jambe droite encore plus. Sans l'air qu'avant, jambe gauche vrai pas bon trop pour l'air cette fois. j'en droite vrai beau bon trop pas l'air cette fois. Merci Florent, on repart sur les trottinages. J'espère que vous suivez le rythme, sinon c'est plus compliqué. Le citron pour une session de détente des muscles flexi-torsiers. Attention, il ne faut plus bouger les jambes. C'est à vous Théo. On penche à gauche, on penche à droite, on penche à gauche, puis on penche à droite. On penche en haut, on penche en bas, on penche en haut, puis on penche en bas. au penche en haut et à gauche en même temps. On penche en bas et à droite en même temps. 4 côtés en même temps. Et mais j'ai le tourné, donc je vais partir, désolé. Merci Dieu pour ce flexi tournoyage qui nous a donné mal au cœur. Maintenant, Anna partait avec Corentel Atreides qui va chanter la musique. Bloup, bloup, bloup, bloup. bloup, bloup, bloup, bloup. À présent dans la phase finale des exercices où on va tout combiner avec Raphaël le panda Jambe gauche en l'air, entre ta droite On penche en haut Et on tourne en bas Jambes droite en l'air Entre ta gauche On penche en bas et on tourne en haut Jambes droite en l'air Et on fixe en tournois On fait des nœuds Et on s'en sort pas Je suis coincé, au secour et des parce que ça va pas bonjour c'est Maxime le serpent Ferrare passé. pourquoi vous faites du sport vous savez pas que c'est dangereux du coup j'ai ramené les pompiers au revoir Capelle Au revoir Bah c'est fini. Merci d'avoir regardé. Mais maintenant bah j'ai faim. Alors allez mangez-vous aussi tiens, tant que vous y êtes. Allez, à tantôt très bientôt.